Putain, mais qu'est-ce que vous êtes! <rire> ah! Ils sont trop <rire> Ah Qu'est-ce que vous me faites marrer? Oh ah, la vache! Et hey, bonjour tout le monde sur le campus de la Solty Academy! Ah, ça va? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne et une agréable journée? Bonjour, bienvenue sur le campus de la Salty Academy, bien évidemment, et bienvenue à toi, Warai, qui paye et qui dit. Salut tout le monde. Voilà, merci pour tes 5 mois de frais de scolarité, hein. t'es un monstre. Ouais. Allez rentrer, bande You're de blaireaux. Remember it. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la salle des serveurs du nouveau campus. Vous voulez créer un jeu mais vous ne savez pas programmer Alors vous devez essayer Yaha. Ya est une nouvelle plateforme de création de contenu générée par l'utilisateur pour une expérience interactive multijoueur 3D. Avec Yaha, n'importe qui peut créer et publier ses expériences virtuelles sans expérience de codage ni connaissance du serveur. Utilisez simplement les fonctionnalités, les composants et les actifs intelligents de Yaha Studio, il y en a plus d'un million disponibles pour créer les jeux de vos rêves. Ya prend en charge le multijoueur afin que vos amis puissent vous rejoindre dans les jeux Yaa et autres événements 3D immersifs. Vous pouvez également vous faire de nouveaux amis à tout moment dans Yaa. Laissez-moi vous montrer un exemple. On se retrouve dans l'éditeur, je veux ajouter ici un PNJ Hostile. Je cherche un personnage dans la bibliothèque en ligne et je l'importe dans ma scene. Je peux le positionner comme je veux, et lui donner des attributs. Une fois cela fait, je peux directement tester mon jeu avec le mode playtest. Ya propose régulièrement des lives sur Twitch pour aider les créateurs à s'améliorer. Si vous ratez les lives, retrouvez les rediffs sur leur chaîne YouTube. Commencez dès maintenant à créer vos jeux en suivant le lien dans la description ou en scannant ce QR code. Et maintenant, place à la vidéo. C'est parti, allez, en avant. Euh, du coup, euh, j'arrête de lire le chat, vous me rendez débile. Jour 2 du... Euh, je recommence Rainbow Six, avec le fait de jongler entre euh, Smurf et euh, Nouvelle Compte. Les newcomers, c'est quand même drôle. Le smurf c'est un peu moins quand même. T'es tombé sur des cheaters cette saison Non. Non, aucun. Ah non, zéro. Jamais, hein. Je sais pas comment vous faites vous pour tomber sur des cheaters. Il a aucun cheater sur ce jeu. Les cheaters sont sur Valorant. C'est bien connu. Ils sont pas sur ce jeu. What are you doing Vous pensez qu'on a des gamers en no, face, là Not so good. What Not so good. Not so good Why I'm sick. Covid? Non, non. No. AIDS? Non. Cancer? Non, what the fuck? So you're not sick. La boussole, vous pouvez l'enlever. Hein? Il a essayé de péter un mur là? Open, open. Thermite, thermite. Thermite, sir, Thermite. Thermite. sir, the wall. Thank you. Top <laughs> uh, last operator standing. <laughs> Never trust the naked eye. Ah! <laughs> Ah, clairement, un problème de boussole. Ah, s'il avait regardé sa boussole, je pense que là, il se serait pas trompé. <rire> Keep playing as a team. Oh my god, le termite. Oh la là la là la. Là. Ça doit être trop cool de redécouvrir le jeu comme ça, là. Sans prise de tête, euh, avec l'innocence et tout. De rien connaître et de dire Oh, c'est génial, oh, c'est génial. Ça va être incroyable. Je sais pas, moi. Je trouve ça cool. Oh je suis content, il n'y a pas trop de smurf au final. Au à la machine. Nice. I'm reaching. a bridge. Uh, come with me. Or right. one, two, three. Four, let's four go. Five, four eliminated. No, nice friendly nice, mission. Nice. Successful. It sure. looks nice. I like this actually. Compared to Oregon. <laughs> yeah. Ok, je peux drone! Je vais drôner, je vais pas se drôner. Careful, il y a un gars. Vous devez pré-fire ici, thermite. ping one, ping one. Yeah, nice prefire. fire Again, again. I I will kill him. Wait. Yeah, okay. I, well, I will kill one guy. Mariukas, where are you from? The France? Oh, nice one. I'm from Lithuania. Lithuania? Yep. Okay. Oh shit, here we go again. Oh fuck. Ah oh merde, ça va lui donner un truc. Ah non, ça le fait pas. Nice. Ça lui a pas mis de TK. Ah oh, c'est cool ça. Ça va pas un kill, les pauvres. Je vais leur donner un kill. Nice. Oh, tête à l'envers et tout ça. Oh, ça va lui. Ça va, il se démerde, lui, non Don't die, don't die. Juste hide, juste hide. Nice. Off nice. No play time. J'aimerais vraiment avoir les stats du jeu, pas vous, de savoir combien de nouveaux joueurs etc. Vous voyez ce que je veux dire Dumped. He's going to die on my trap. A uh, robot uh, change, uh, change uh, position. You you ready? Down a 50. He's die seconds. on my trap. 3 2 <coughs> ah, Oh my god. I believe I can fly. Oh, no. We want guys play again? Yes! We set, stay clear. armor. Let's <laughs> go. Your location has been compromised. A few moments later... Je suis oh fuck, sorry. Ah, j'irai en enfer pour ça. Many hours later... <rire> Il a tout donné Oh! oh j'ai jamais autant chialé de ma vie, ça! Et <rire> le bruit de l'explosion! L'autre le <rire> il a pris 5! <rire> <rire> <rire> oh, je vais remettre les mêmes! Oh, je vais en remettre 3. Oh, j'en peux plus! Oh, oh c'est trop, c'est trop! C'est trop! You yeah, we could always upgrade here. La vache. Oh putain, j'en peux plus. Oh le Jackal, pourtant il a, il allait, il a, il a les traces de pas. Comment c'est possible Il a dû voir un truc rouge juste devant lui. Oh la vache, oh, j'en peux plus. plus. Ouais. Non, enfin, le Jackal, enfin, Il a, il a, a comaté sur le C 4 pendant 6 heures hein, quand même. J'ai pas sledge. C'est trop cool que ça bouge pas, n'empêche. <rire> <a tout> <rire> oh, j'suis désolé, Il a -il je suis désolé, je suis odieux. Quand j'irai en enfer se pour se ça. ça. Oh, c'est sûr Oh mais qu'est-ce qu'il fait <rire> Lui, a Qu'est-ce qu'il fait, qu qu il fait <rire> non, non, non Il a tout, Il a plus de balles <rire> Il a tout envoyé Oh je suis désolé, c'était pas, pas le but à la base euh, du concept. Mais <rire> c'est quand même très drôle. <rire> oh ça fait du bien de rire. Down to one friendly. Oh Where is he? I don't know. Okay. The diffuser has been recovered. One le qui ne passe pas. Aaaah ah Yeah oh, C'est pas des bouffes de débutant, là. Bah là, il fallait okay. que je gagne. Ok. Ah j'ai tout donné, là. What I should pick Euh, <coughs> I'm gonna take some might. Je vais les aider. In the kitchen, in the kitchen! No, no, no. Nice! Time Let's go with me! Run, run. Planting, planting, planting! Go in the kitchen, go in the kitchen! Up. Can you pick- Finger, finger! Finger boost! GG guys! <rire> Je pas comment il ce qui s'est passé. Jouer à RC sur Play c'est plus fluide que ton PC. What? GG boys GG bye bye.